Nous allons maintenant aborder la question de l'impact de des troubles de la fonction visuelle sur les, les apprentissages scolaires. Alors généralement, euh, là aussi, quand on parle de déficience visuelle, de cécité, on imagine systématiquement l'apprentissage de la lecture par le braille. Donc je rappelle que le braille, c'est un code qui a été inventé par Louis Braille hein, à partir de points. Donc il y a six points hein, et euh, chaque lettre est représentée par euh, un assemblage de ces points. Hein. Donc par exemple le A c'est le point 1, le B c'est le point 1 et 2, hein, euh, etc. Alors on appelle les élèves qui vont utiliser le Braille des Braillistes, à l'inverse des élèves qui eux euh, vont avoir des restes visuels. Et du coup, vont être ce qu'on appelle noiristes, c'est-à-dire qu'ils vont lire des textes en noir, hein, mais des textes agrandis en fonction des besoins de l'élève. Alors là aussi, je rappelle qu'il est vraiment important de s'appuyer sur le, la vie des professionnels, hein, parce que vous vous souvenez, quand on parlait de la vision tubulaire, euh, l'agrandissement dans ce cas-là n'est pas forcément une aide pour l'élève. Donc le professionnel va définir la taille de la police de caractère qui sera la, la plus adaptée besoin de, de l'élève. Alors, ce qui peut être attendu de, de l'AESH, c'est en fonction donc de, de ce que va, vont proposer les, les professionnels, c'est d'adapter les supports écrits. Hein. Donc, je le disais, la question de la taille et du choix de la police de caractère qui va faciliter la lecture de l'élève. Donc là, on parle bien sûr des élèves noiristes. Hein. Euh, la question aussi de la couleur du papier. Certains élèves auront plus de facilité à lire sur des papiers qui vont être de couleur bi plutôt que blanc. Et du coup, le blanc peut effectivement avoir des reflets trop importants qui vont gêner la lecture. De la même manière aussi, il va falloir peut-être adapter la hauteur des interlignes, peut-être supprimer aussi certaines lignes verticales. Là, on trouve notamment du matériel adapté où on peut aussi éditer certaines, certaines feuilles avec des lignages spécifiques. Dans la question de l'adaptation des supports, je dirais que, aussi il faut être très vigilant euh, sur la question du, de la discrimination des figures sur le fond. Alors, un, un exemple, euh, si je donne à l'élève cet exercice en lui disant combien il y a de bananes eh bien, peut-être qu'un élève qui va avoir du mal à percevoir les détails va s'imaginer qu'il n'y a pas euh, trois bananes, mais bien une seule et qu'elle forme un tout. Hein, puisque là, il va avoir du mal à distinguer euh, les formes par rapport au fond. C'est la même chose, hein, vous voyez, sur ce livre pour enfants, où le loup, euh, qui est habillé en orange a finalement les mêmes couleurs que le fond de l'image. Hein. On voit que le ciel est un peu grisé, que le fond est dans les teintes de marron orangé et du coup l'élève peut-être ne peut ne pas percevoir euh, sur cette image euh, le loup. Alors, quand je disais qu'il est important que l'AESH adapte les supports écrits, c'est bien évidemment toujours en lien avec l'enseignant hein, et les professionnels, mais pour certains élèves, ça va nécessiter des adaptations beaucoup plus spécifiques. Donc là, pour le coup, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le CTRDV, Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle, euh, qui va pouvoir, euh, grâce à des transcripteurs, préparer les documents spécifiques pour les élèves. Donc les enseignants, euh, longtemps à l'avance, hein, généralement il faut bien compter euh, 15 jours voire plus pour adapter un support, va envoyer au CTRDV, l'enseignant va envoyer au CTRDV le document qu'il souhaite voir adapté pour le, le recevoir par la suite avec les adaptations spécifiques à l'élève. Donc chaque transcripteur, pardon, chaque transcripteur est associé à un élève et il va adapter les documents en fonction de ses besoins. Alors, si l'élève est euh, noiriste, ça peut être des textes agrandis, des documents, je pense notamment aux cartes géographiques, aux schémas, hein, qui vont être spécifiquement adaptés à cet élève. Et si l'élève est brailliste, eh bien ce sera des documents transcrits en braille et dans le cas de, de schémas, par exemple, ce sera du, du dessin en relief. Alors, on vous a mis cet exemple de, de carte qui est assez parlant parce que, euh, du coup, vous voyez bien que la, la carte originale hein, a beaucoup d'informations et quand elle va être adaptée pour les déficients visuels, et eh bien, elle va être décomposée en plusieurs cartes avec sur chaque carte une des informations nécessaires. Donc, ça peut être, par exemple, euh, le, le, le flux des déplacements, ça peut être uniquement le nom des, des villes, dans ce cas-là, etc. Alors je vous invite à consulter le site du CTRDV, il y a une mallette source euh, qui permet effectivement aussi d'avoir un certain nombre d'exemples d'adaptations euh, qui peuvent être, être utiles. Autre possibilité pour aider l'élève, et notamment dans la question de, de l'utilisation du livre, c'est les livres audio. Hein. Donc un certain nombre de supports sont proposés aux élèves de manière audio, des enregistrements, mais il faut savoir que le CTRDV possède aussi un grand nombre de livres, notamment d'albums jeunesse, qui sont à la fois présentés sous la forme audio, sous la forme agrandie, braille, mais aussi tactile, c'est-à-dire que là aussi, l'élève va pouvoir associer les différentes modalités sensorielles. Euh, entre parenthèses, ces livres qui sont donc à emprunter gratuitement au CTRDV, donc le CTRDV est à Villeurbanne, peuvent aussi être très utiles pour d'autres enfants euh, en situation de handicap euh, non déficient visuel. Je pense notamment, par exemple, à un certain nombre d'élèves avec autisme, où le fait d'avoir euh, les éléments tactiles euh, pour euh, écouter l'histoire peuvent être pertinents. Un autre... Euh un autre outil, un autre support qui est peut-être moins utilisé dans le cadre de, de l'école mais qui existe, c'est ce qu'on appelle le stylo enregistreur. Donc vous voyez des petites pastilles qu'on va coller sur les éléments et l'élève en déplaçant son, son stylo va avoir euh, un retour audio de ce qui a été enregistré sur la pastille. Hein, donc notamment par exemple sur du, du, du matériel, hein, par exemple sur une boîte, on pourrait imaginer qu'on euh, enregistre de manière audio le fait que dans cette boîte, eh bien, elle contient le matériel pour faire telle ou telle activité et l'élève, en pointant avec son stylo la pastille, pourra écouter euh, la consigne orale. Un élément aussi, un outil qui est, qui est relativement utilisé dans la déficience visuelle, c'est ce qu'on appelle les planches d'ISSEM. Donc le, la, la planche c'est un papier que vous voyez en espèce de, de plastique très fin euh, qu'on va mettre sur un support souple et qui va permettre à l'aide d'un poinçon voire même euh, d'un stylo, hein, de quelque chose d'un peu, un peu pointu, de pouvoir dessiner sur la feuille. Une fois qu'on a dessiné, donc on peut toucher euh, le rendu mais on peut aussi en retournant la feuille avoir vraiment du coup le, le relief. Alors c'est des outils qui vont être utilisés pour les plus grands, euh, notamment en mathématiques. Hein, vous voyez là le papier quadrillé pour pouvoir faire certains tracés. Un autre exemple de, de matériel adapté, c'est euh, les règles. Alors là aussi, on vous en a mis plusieurs pour vous montrer qu'en fonction des, des besoins, euh, l'élève peut... Euh, ce qui est important, c'est qu'on n'impose pas à l'élève, mais qu'on teste pour savoir ce qui lui convient le mieux. Donc ça, ce sera le rôle des, des professionnels hein, qui vont du coup dire quel est le type de matériel qui est le plus adapté. Et là, vous voyez que les règles, pour certains, ce sera mieux que ce soit écrit en blanc sur fond noir ou inversement en noir sur fond blanc. Euh, ce qui va être important aussi pour faciliter euh, la lecture, de, de l'utilisation enfin, de la règle, c'est par exemple que le zéro soit vraiment au bout de la règle et non pas en décalé. On trouve aussi beaucoup de, de matériel hein, euh, spécifique pour les déficients visuels et notamment l'exemple de la calculatrice parlante. Alors là vous voyez un exemple de mobilier adapté, alors euh, dans le cadre du bureau ergonomique, je vous rappelle que ça rentre euh, dans les missions des collectivités territoriales, hein. ce n'est pas du matériel pédagogique adapté mais bien du mobilier pédagogique adapté et donc là vous voyez par exemple que l'élève a un bureau qui va s'incliner pour faciliter la lecture avec un éclairage adapté et euh, sur le côté vous voyez que euh, les stylos sont aimantés hein, sur le, le bureau de manière à ne pas glisser. Parfois, pour, euh, parce que le, le, le bureau c'est plutôt complexe d'utilisation, parfois on va privilégier l'utilisation d'un pupitre de lecture qui sera plus facile à déplacer, je pense notamment euh, au collège et au lycée. D'autres exemples d'outils liés à la déficience visuelle, hein, la question des loupes. Alors je rappelle quand même que l'utilisation de la loupe est... Euh, euh, elle est relativement ponctuelle parce qu'elle peut être aussi très fatigante. Par contre, du coup, on va utiliser plutôt des loupes électroniques qui seront beaucoup plus faciles d'utilisation pour, euh, pour les élèves. Euh, de la même manière aussi, certains élèves ont utilisé ce qu'on appelle un téléagrandisseur. Donc, ça va permettre pour eux euh, d'agrandir un texte, d'agrandir un schéma. Et euh, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une, une caméra qui s'oriente sur l'élément qu'on va agrandir. Et euh, on, il est possible, si l'élève est situé au premier rang parfois, de pouvoir euh, agrandir aussi ce qui est affiché sur le, le tableau et permettre à l'élève d'y accéder. Par contre, ça nécessite une bonne compréhension du repérage dans l'espace avant de, de pouvoir caler le, le téléagrandisseur euh, dans ce cas-là. Alors, tout à l'heure, on a parlé des, des braillistes et des noiristes. Hein. Pour revenir sur les élèves braillistes, euh, il faut savoir que là aussi, le CTRDV a toute une bibliothèque qui permet à ses élèves d'avoir accès à un certain nombre d'ouvrages. Euh, il faut penser quand même qu'un livre, euh, bah pour nous, un livre de poche comme ça s'intitule, hein, c'est pas très volumineux. Par contre, à partir du moment où c'est en braille, ça devient très vite très encombrant euh, et ça peut comporter... Un livre peut représenter plusieurs volumes en braille. Un outil qui est proposé pour l'apprentissage de l'écriture pour les élèves braillistes, c'est ce qu'on appelle la machine Perkins. Alors vous voyez, ça ressemble à une machine à écrire, hein, sauf qu'il y, y a les six touches pour les, les six points du, du braille. Euh, généralement les plus jeunes, notamment dans le département du Rhône, vont faire cet apprentissage-là euh, jusqu'à la, la, la mi-élémentaire, fin élémentaire euh, donc sachant que c'est une machine quand même qui est relativement lourde et puis qui peut faire un petit peu de, de bruit aussi. Par la suite, euh, en grandissant, l'élève va apprendre à utiliser ce qu'on appelle un bloc-notes braille, donc généralement il utilise un easy time. Euh, qui va avoir le même, qui va fonctionner de la même manière hein, avec les, les six points. Mais euh, l'idée, c'est que là, pour le coup, on est comme sur un ordinateur. Donc l'élève va pouvoir ranger des dossiers, s'organiser, donc ça nécessite là aussi un apprentissage spécifique. Hein. Généralement, les élèves sont accompagnés pour ça, par des professionnels pour découvrir l'utilisation de, de cet outil. Si vous êtes AESH d'un élève qui utilise cet outil, là aussi, euh, le, le S3AS, le CTRDV peuvent être des ressources pour vous aider dans l'accompagnement de cet élève. Alors, vous voyez, donc il y a les, les, la trace pour mettre les, les touches, pour mettre les doigts, et puis vous avez au-dessus une bande qu'on appelle la plage braille, hein, et donc euh, ça va être en relief pour permettre à l'élève de, de suivre au fur et à mesure. Lorsque vous accompagnez un élève qui utilise l'EasyTime, vous allez me dire, mais comment s'assurer qu'il a bien pris en note ce qui était dit par, par l'enseignant Alors, voilà ce qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser un écran qu'on va relier à l'EasyTime. Donc, l'élève pourra utiliser son EasyTime et vous, en tant qu'AESH... Vous pourrez suivre en direct sur l'écran. Alors voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir sur l'écran la totalité de ce qui a été euh, pris en note et tout en bas sur la gauche, vous aurez la partie euh, qui pour le coup est en, est en braille, hein, ce que l'élève est en train de taper en direct. Et dans la petite case que vous voyez sur la droite, vous pourrez voir euh, exactement ce qu'il y a sur sa plage braille, mais écrit en, en noir pour que vous puissiez suivre en même temps que, que l'élève. Donc, je le rappelle, hein, l'accompagnement d'un élève qui utilise le braille n'implique pas forcément une bonne maîtrise du braille par l'AESH. Après, rien n'empêche l'AESH d'être sensibilisé à ce, ce, cette modalité et pour le coup, euh, en lien avec le S3AS ou le CTRDV, euh, nous pourrons répondre aux besoins de, de formation plus spécifiques.